Chers traders et investisseurs, jeudi 19 septembre, bonjour. Alors, comme nous vous le prédisions hier matin, rien n'a changé. Nous restons dans une consolidation latérale qui dure depuis maintenant plus d'une semaine, depuis que nous avions atteint des sommets donc que nous avions également prédits à la fin du mois d'août. Néanmoins, il est intéressant de noter que le biais reste bien haussier, avec environ plus de 0,5% de hausse ce matin en milieu de matinée sur les principaux indices européens. Donc nous restons dans un optimisme modéré qui continue à régner, comme nous le répétons incessamment, de manière incessante depuis plusieurs semaines. Alors faut-il pour autant réengendrer de nouvelles positions de swing trading Pour nous non, c'est trop tôt. Il faut faire preuve de patience et attendre des catalyseurs plus importants ou alors le, le cassement, la rupture de résistances importantes qui sont relativement proches. Dans ce contexte, nous avons effectué ce matin 4 trades gagnants sur 4, accompagnés de deux médailles. Espérons que cet après-midi sera tout aussi prolifique. Nous attendons des chiffres importants. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée et à demain.